Bienvenue, euh, bienvenue dans cette deuxième conférence de la journée. Euh, architecte PHP, passionné de web et d'open source, impliqué depuis longtemps au sein de la FUP, et il vient nous parler euh, de notre métier vu à travers ses 20 ans d'expérience et d'échanges avec les clients. Nous laissons la place à Martin Supio avec « Your job is not your code". Bonjour Je, viens... Donc, je suis Martin Supio, je travaille chez Concerto. Je ne vais pas vous parler technique aujourd'hui, on va plutôt parler de la relation avec le client. Euh, J'ai travaillé euh, dans différents types de sociétés, euh, que ce soit des startups, que ce soit des éditeurs euh, logiciels, euh, que ce soit des ESN. Et toujours, finalement, on est confronté au client de différentes manières, des petits comptes, des grands comptes. Mais il y a des choses qui reviennent euh, systématiquement. Et avec l'expérience, on se rend compte que finalement, notre métier, ce n'est pas juste d'écrire du code. Alors du coup, je voudrais vous poser une question, déjà un petit sondage, savoir si vous, vous avez été embauché pour écrire du code. Donc, Vous devez avoir un petit sondage qui va arriver dans l'onglet sondage. Alors... Je vois les pourcentages qui bougent. Pour l'instant, je ne sais pas si tout le monde a voté. Pour l'instant, j'ai plus de monde qui n'a pas été embauché pour écrire du code. Bon, on est à peu près à 50-50. Alors après, je n'ai pas votre profil. Je ne sais pas si c'est euh, si vous êtes euh, senior, si vous êtes junior. Euh, Est-ce est que vous êtes euh, architecte, développeur, product owner euh, J'en ai aucune idée, mais bon, visiblement, euh, j'ai que 44 personnes qui ont été embauchées pour écrire du code. Alors, on a un deuxième sondage qui est, faites-vous exactement ce que demande votre client Quand votre client vous fait une demande, est-ce que vous répondez exactement à ce qu'il vous a posé comme question Et là, je vois que j'ai 80% de nom pour l'instant, donc je vais pouvoir arrêter ma conférence et, euh, et rentrer chez moi. Euh, pour les 20% qui restent, quand même, on va continuer. Euh, L'idée derrière tout ça, euh, ne faites surtout pas ce que vous demande votre client, finalement, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. C'est euh, voilà, Votre client vous demande des choses, et bien souvent, votre client ne sait pas exactement ce dont il a besoin. Euh, votre client, il a des idées, donc il vient vous voir avec ces idées-là, mais il va falloir faire le tri. Où je veux en venir ben, Le client, il est roi, certes. Bon, C'est quelque chose qu'on qu a tous en tête. Pour autant, euh, il faut comprendre qu'on est au service du client, on est là pour l'accompagner, on n'est pas juste là pour exécuter ce qu'il dit, on n'est pas à ses ordres. Alors, évidemment, c'est toujours le client qui aura le dernier mot. C'est quand même lui qui paye, à moins qu'il y ait un problème éthique et que vous refusiez de développer ce qu'il vous a demandé. C'est toujours lui quand même qui décide. Il a beau avoir raison, il a beau avoir tort, c'est quand même lui qui doit avoir le dernier mot. Alors, l'idée de cette conf, elle est venue d'une un, interview que j'ai entendue à la radio. Une interview de Gérard Berry, qui est informaticien et professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS. Euh, bon. Et qui disait que lui-même, un jour, il avait, euh, il avait compris que l'informatique, euh, bah, c'était nos limites. Alors, euh, effectivement, euh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, effectivement, on peut faire un peu tout ce qu'on veut en informatique. Et c'est vrai, parce que l'exemple qu'il a sorti, c'est un exemple que j'avais déjà en tête. Euh, c'est un petit dessin animé... Euh, de Mickey, où on voit Mickey qui d'un seul coup de pinceau arrive à peindre un damier en noir et blanc. Alors forcément, c'est quelque chose qui est impossible dans la vraie vie, et pour autant, euh, ben, dès 1984, avec euh, MacPaint, euh, on pouvait faire euh, ce genre de choses, euh, ce qui donne à peu près ce, ce genre d'exemple de, que, que moi j'avais en tête, qui était dans euh, un dessin animé des Silly Symphonies de Walt Disney, où finalement, ben, on a un peu de peinture euh, à carreaux et on peut peindre avec des carreaux. Alors que ce soit en vidéo ou en informatique, on arrive à réaliser ce genre de choses. Là, dès 1934, en vidéo, on arrivait à faire ça. Il euh, n'y a rien de compliqué en vidéo et en informatique, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué. Donc, ça a être quelque chose qui n'est pas possible hein, réellement, on arrive à le faire. Alors, bah, forcément, ça donne, euh, ça donne des envies aux clients et du coup, on a plein de clients qui se disent « c'est tranquille, je peux demander ce que je veux, de toute façon, ils vont arriver à le faire ». Alors, oui, on peut faire tout et n'importe quoi en informatique. Est-ce que c'est une raison pour faire n'importe quoi Pas forcément, du moins de notre point de vue de développeur. On a quand même envie de produire des, de belles choses pour nos clients. Euh, donc, il va falloir qu'on puisse euh, bah, réfléchir un peu à ce qu'on nous demande. Je vais vous montrer un exemple que j'ai vécu, qui est assez parlant. Je ne sais pas si vous reconnaissez la voiture qui est, qui est en photo euh, J'ai travaillé pour ce constructeur automobile qui, euh, maintenant, n'existe plus. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé Il m'a dit, voilà, nous, on veut personnaliser les véhicules. Il faut que les gens puissent choisir un modèle de jante, il faut qu'ils puissent choisir la matière des sièges, la couleur des rétroviseurs, la couleur des sièges, euh, la puissance de la batterie, les équipements intérieurs, est-ce que je veux le pommeau de levier de vitesse en cuir ou pas euh, Voilà. Bon, Somme toute... Euh, une demande assez simple. On a donc dit « Ok, on va, on va vous aider. » Et puis là, eh ben, euh, on est arrivé sur un formulaire, euh, il a fallu créer le formulaire de la mort. Un des plus complexes que j'ai eu à faire, tellement complexe qu'il n'a quasiment pas marché. Ah, il marchait, mais de manière assez assez complexe. En fait, c'était euh, fonctionnellement, il marchait. Hein. Bon, C'est du PHP, c'est de l'HTML, c'est du JS, on s'en sort. Pour autant, l'UX était complètement pourri et l'utilisateur avait beaucoup de mal à s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé Il nous a dit, bon bah ben voilà, on va faire quelques règles parce que c'est pas juste un formulaire où on choisit, il y a quand même des règles. On a un designer de renommée internationale et il nous a donné quelques petites consignes. Donc si la peinture noire, si vous mettez la peinture noire pour la voiture, les jantes sont obligatoires. Il n'y a pas le choix, vous vous rendez bien compte qu'une voiture noire, s'il n'y a pas les jantes, c'est quand même pas très classe. Et puis si vous prenez l'intérieur cuir, vous avez interdiction de mettre des rétro jaunes, parce que c'est moche. Si vous mettez des rétro jaunes, ok, mais dans ces cas-là, le toit jaune, c'est obligatoire. Pas le choix. Si la batterie elle est à 8 kWh, impossible de mettre l'intérieur cuir, parce que c'est pas assez luxueux, on réserve l'intérieur cuir aux gens qui ont mis 12 kWh de batterie. Si c'est le modèle de base, interdit de prendre du noir, pareil, on veut pas, les gens qui, qui prennent le noir, quand même, ils ont un truc, qui paye plus cher, il n'y a pas de raison que ceux qui ont le modèle de base, ils aient le droit d'avoir le noir. Si la peinture rouge, obligé de mettre des vides teintées, c'est plus joli. Si vous avez des vides teintées, obligé de mettre la clim, parce que ça va avec. Sauf si vous avez la batterie 8 kWh, dans ces cas-là, ce sera vite teinté, mais pas de clim. À moins que ce soit une flotte d'entreprise. Parce qu'avec les flottes d'entreprise, on peut négocier différemment. Mais si la batterie est à 12 kWh, il faut l'extension de garantie. Sauf si c'est une flotte d'entreprise. Ou si elle est le toit ouvrant. Sauf si elle a la climatisation. Enfin bon, voilà. Euh, on en arrivait à des choses qui étaient complètement ingérables. Et Imaginez un formulaire avec une vingtaine d'options. Si à chaque fois que vous cochez une option, ben ça en décoche, enfin, c'est des listes déroulantes. Si à chaque fois que vous choisissez une valeur dans une liste déroulante, ça change les valeurs des autres listes déroulantes, même celles que vous aviez déjà remplies avant. Donc, en fait, vous n'arrivez jamais à faire le véhicule que vous voulez, puisque en permanence, vous avez une alerte qui vous dit, attention, vous avez choisi ça, mais du coup, ça, on vous a remis telle valeur à zéro. Donc, c'était très compliqué, c'est un formulaire qui a mis des mois à se faire. Et puis, forcément, comme c'est un constructeur automobile et qui sort des séries spéciales régulièrement, il fallait qu'il puisse le paramétrer, ce formulaire. Donc, il fallait faire toute une interface pour pouvoir rajouter des options et pouvoir dire, quand je mets telle option, je dois désactiver telle autre option ou activer obligatoirement telle autre option. Donc, en fait, le formulaire était déjà très complexe, mais l'interface pour le gérer était une abomination sans nom. Euh, je vous passe le fait que c'était en plus pour gérer des choses dans Magento et qu'il fallait générer un fichier format XML intégré après dans Magento, Enfin c'était l'horreur pendant ce temps là, j'ai un constructeur concurrent qui a eu la même idée de faire de la personnalisation parce que c'était très à la mode à l'époque il y a eu plusieurs constructeurs en France, en Italie qui ont fait ça et il y a notamment un constructeur italien qui s'est dit, "Bah, on va faire simple, ça va être juste un produit cartésien on veut le choix de la finition, le choix des couleurs, le choix des options. Finalement, ben voilà, 500 000 combinaisons possibles. Nous, quand on calculait le nombre de combinaisons possibles, on en était certainement pas loin des 500 000, mais alors de mémoire, quand on regardait ce qui était autorisé, le nombre de combinaisons autorisées, on descendait à 10 000 ou 20 000 combinaisons suivant les, suivant les options. Finalement, on avait plein de possibilités, mais on enlevait plein de possibilités à l'utilisateur. Et c'était très compliqué. Alors, bah le résultat, c'est que le modèle a été abandonné euh, et euh, on a eu un formulaire qui a été coûteux et inutile. On était quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour, pour arriver à se faire ce, ce simple formulaire, qui aurait pu être beaucoup plus simple. Et finalement, c'est le configurateur qu'on a écrit euh, qui nous a... Qui nous a mis dedans on n'a pas réussi en fait à faire quelque chose de, de simple et d'utilisable pour l'utilisateur finalement c'était un échec pour notre client et pour ses utilisateurs bon, c'est pas ça qui a amené l'échec du modèle de voiture il y avait d'autres problèmes autour de ça mais finalement c'était une organisation qui n'était pas, pas tournée autour du web des gens qui n'avaient pas de connaissance du web des gens qui avaient connaissance du milieu automobile et ça s'arrêtait là donc quand ils avaient des idées ben, elles n'étaient pas toujours bonnes comme un autre client une fois qui m'a dit Bon, de toute façon, l'ergonomie, moi, comme je n'y connais rien au web, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Comme ça, un autre utilisateur qui ne connaît rien au web, eh ben, il comprendra exactement ce qu'il faut faire. Alors que vous, vous avez des préjugés sur Internet et vous allez, pas, vous allez faire un truc trop compliqué. Bon. Pas persuadé que sa méthode était, euh, était magnifique. Alors, ce configurateur, euh, au final, il faut savoir que euh, le modèle a été abandonné. Il y a eu 5000 véhicules de vendus, et puis euh, sur les 5000, je crois qu'il y avait moins de 50 personnalisations différentes de réaliser, parce qu'en gros, euh, sur les 5000, il y a eu 450 véhicules de flotte, qui étaient des véhicules tout blancs, classiques, sans personnalisation. Et puis les 500 personnes, euh, 500 particuliers qui ont choisi d'acheter un véhicule, bah, finalement, euh, ils ont quasiment tous acheté le même, parce que euh, c'est vrai que le toit rose avec les rétro jaunes et les portes rouges, c'est assez moche et personne ne le fait. Alors au final, on aurait eu envie de dire à ce client, ben, euh, dites plutôt à vos concessionnaires hein, d'orienter les choix des, des gens. Et puis euh, finalement, euh, est-ce que c'est si grave de prendre euh, un toit rose avec des rétro jaunes euh, Le client n'a pas voulu l'entendre, le designer était, euh, était fermé sur, euh, sur, son, sur son design, euh, c'est lui qui avait raison. Il avait certainement un peu tout à fait tort, il y a des choix qui sont moches, mais euh, finalement... Est-ce que vous voyez souvent euh, des voitures personnalisées dans la rue, euh, que ce soit des, la, la DS4, la Mini, est-ce que vous en voyez qui sont complètement moches C'est rare. Euh, enfin, moi, ça ne m'arrive pas spécialement. Du coup, finalement, euh, ben oui, on peut faire tout en informatique, mais il euh, ne faut pas oublier de laisser de l'humain. Euh, si on avait euh, eu ce configurateur de manière humaine, ben finalement, pour configurer 500 véhicules pour des particuliers, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Alors, j'en reviens à mon titre, on peut aussi ajouter de l'intelligence à ce qu'on fait. Euh, je ne suis pas fan des projets où finalement la valeur ajoutée de l'équipe, c'est de savoir développer. Certes, vous êtes embauché pour écrire du code, en partie, mais pas que. Euh, une équipe où personne n'apporte de valeur ajoutée par son expérience, par son métier, on a des métiers où on travaille un coup pour de la médecine, un coup pour du jeu en ligne, un coup pour un transporteur. Et finalement, on arrive souvent d'un métier à l'autre à récupérer des choses qu'on qu qu connaît et à les appliquer dans d'autres domaines. Et finalement, c'est notre connaissance de, de plein de métiers qui fait qu'on peut, qu peut avancer et proposer des interfaces intéressantes, des, des développements plus, plus qualitatifs. Euh, développer pour développer juste des lignes de code, créer des lignes de code, Bon, bientôt, je pense que les IA pourront faire ça, ce sera très bien, mais ce n'est pas, euh, pas le plus passionnant dans, dans notre métier. Donc, euh, comme le dit Laura Klein, euh, euh, j'étais tombé sur son blog et elle expliquait euh, « Your job is not to write code », je dirais « Your job is not only to write code euh, ». Souvent, le client, il exprime mal son besoin. Et j'ai tendance à dire, si c'est compliqué à expliquer, à décrire ou à réaliser c'est que c'est probablement mal pensé. Et finalement euh, on n'a pas besoin de, de résoudre euh, directement ce que nous demande le client mais plutôt ce qu'il y a derrière. Euh, souvent euh, le client il n'a pas le recul nécessaire et euh, il pense à résoudre les conséquences de son problème mais rarement les causes. Euh, si on prend un exemple, ben un client il nous demande, voilà, j'ai besoin d'un bouton parce que quand je clique sur ce bouton, tous les matins, je vais faire un export Excel de la liste des utilisateurs et comme ça, ben après, je trie mon tableur et je regarde à la date du jour et si je vois un utilisateur, j'ai une macro Excel là qui me vérifie la date du jour. Et puis, si on voit un utilisateur danser l'anniversaire, ben du coup, je lui fais un petit mail pour lui envoyer un bon cadeau. Et là, j'ai envie de lui dire, mais vous n'avez pas besoin d'un bouton, vous avez besoin d'un cron qui va chercher en base de données, qui regarde, qui compare avec la, base du, la date du jour et qui est capable d'envoyer le bon lui-même. Ah oui, mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on fait parce qu'on le fait à la main. Bah oui, mais si vous me demandez de l'informatique, si vous demandez d'informatiser ce process, de l'automatiser, c'est justement pour simplifier les choses. Alors, c'est vrai que si je transpose bêtement ce que vous faites aujourd'hui, euh, le bouton pour l'export Excel, effectivement, ça répond à votre besoin. Mais finalement, ça vous laisse encore des tâches à faire qui sont rébarbatives, qui ne sont pas intéressantes, que vous pourriez oublier, ça ne fonctionne pas si vous êtes malade. Eh bien, on pourrait le faire différemment et on pourrait l'automatiser complètement. Éventuellement, je vous envoie une copie du mail, comme ça vous êtes au courant qu'on a, qu a généré un mon cadeau. Et puis, ça s'arrête là. Mais mon client, souvent, il n'est pas capable d'avoir ce recul et de se dire, je pourrais faire ma tâche différemment finalement. Et nous, en analysant son métier... On est capable de voir ça. On arrive avec un regard extérieur et on va pouvoir se poser des, des questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire finalement eh bien, Ça va tourner beaucoup autour de l'expression du besoin. Il euh, y a beaucoup de clients qui arrivent avec un cahier des charges déjà finalisé. OK, mais euh, ce cahier des charges, on a souvent besoin de le revoir ensemble. On n'a pas juste besoin de l'appliquer et puis de lui sortir un truc dans six mois avec un effet tunnel euh, ridicule. On a besoin de se repencher dessus euh, aujourd'hui avec de l'agilité on va pouvoir euh, travailler itérativement et, et on va pas juste faire du code itérativement, on va également se poser des questions sur le besoin. Euh, moi, quand j'arrive chez mon garagiste ou chez mon médecin, euh, je n'arrive pas avec une solution, j'arrive avec un problème. Euh, j'ai mal quelque part. J'arrive pas en lui disant, euh, j'ai une discopathie L4, L5, il me faudrait une arthrodèse. Euh Non, ça c'est lui qui va me le dire. C'est lui qui va me dire, attention. Euh, j'ai repéré tel truc, vous avez tel problème. Ben, J'ai envie qu'on ait cette relation avec le client. Euh, le client, quand il arrive, euh, il ne sait pas forcément ce qu'il veut. Il arrive, il n'a pas d'idée de ce qu'il veut. Donc là, dans ces cas-là, on va l'accompagner. Mais on a aussi des clients qui vont arriver et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et ça, ça peut être un problème. Le client qui arrive et qui me dit euh, « je veux… Euh, » je veux telle fonctionnalité, tel truc, tel truc, je veux tel framework, je veux tel CMS, et ça va marcher de telle manière, bah, souvent c'est un peu compliqué, parce qu'il euh, a des idées, mais euh, il n'est pas expert dans le domaine, il connaît, il connaît certes un peu le domaine, mais bon, il n'a pas toujours les meilleures idées, ce n'est pas lui forcément qui va être capable de, de me sortir les, les, meilleures, euh, les, meilleures, euh, les meilleures solutions. Euh, sa solution peut être viable, hein. il y a des fois ça marche très bien, mais ce n'est pas son métier. Alors, c'est là que vous, vous allez intervenir pour identifier les vrais problèmes. Et donc là, on va se reposer des questions, on va se dire, ok, finalement, euh, dites-moi pas ce que vous faites au jour le jour, mais dites-moi ce que vous avez besoin de faire. Euh, votre métier au jour le jour, on peut certainement le simplifier. Euh, c'est l'occasion de remettre d'ailleurs à plat certaines, certaines manières de faire. Il y a des fois, on se rend compte que finalement, euh, bon, c'est compliqué à réaliser, c'est compliqué à... C'est compliqué à, à décrire, finalement, le client a du mal à expliquer ce qu'il a besoin de faire. Au final, peut-être qu'on peut remettre à place son process, simplifier son process, peut-être enlever certaines fonctionnalités dans son process qui ne sont finalement pas tant utilisées que ça, et puis avoir un process beaucoup plus fluide, et bah, finalement, ça va être plus facile à développer. Donc, on va simplifier le métier et les process. Euh, votre client, finalement, même si on lui a enlevé l'informatique, eh bien, vous avez déjà fait une partie du boulot, qui est même pas de l'informatique, mais qui est de simplifier son process, et finalement, ben, il n'y a peut-être même pas besoin d'automatiser. Peut-être que des fois, juste simplifier le métier et se rendre compte qu'on faisait trop compliqué, ça peut suffire. Et ensuite, ben, on va simplifier les développements, parce que ce qui est compliqué à expliquer au product owner, ce qui est compliqué à, à écrire dans des spécifications, ça va être compliqué à comprendre par le développeur, qui va avoir du mal à le mettre en œuvre, et au final, si c'est une usine à gaz, dans tous les sens, ça va peut-être être très compliqué à développer, et du coup très coûteux. Alors, on aura un effet immédiat sur les délais, les coûts, on va pouvoir réduire tout ça. Si finalement, on a moins de fonctionnalités, ou des fonctionnalités plus simples, on va tout de suite pouvoir développer plus rapidement. Finalement, c'est une démarche KISS, hein, keep « Keep it simple, stupid », euh, du code plus simple, plus lisible, plus testable, euh, des évolutions qui seront euh, qui seront faciles à réaliser, euh, des maintenances également qui seront beaucoup plus simples, parce que le code euh, ce sera tout de suite euh, plus évident. On va donner du sens au travail de notre client, parce que souvent euh, on a des, des gens en face de nous qui travaillent avec ces outils-là, et euh, bah, tout ce qui est rébarbatif, tout ce qui est compliqué, on va le faire pour eux. Par contre, on va simplifier leur process et du coup, ils vont pouvoir s'attaquer à des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus de valeur humaine. Et ça, ça va être bien plus intéressant pour eux et pour vous. Et on va améliorer la connaissance du métier. Plutôt que d'avoir un métier fouilli qui parle dans tous les sens, on va avoir un métier qui va être simple à décrire. Et du coup, aussi bien en interne que pour vous, développeurs, vous aurez une meilleure vision de ce métier-là. Et s'il est simple à comprendre, il va être simple à développer. Et donc, on va simplifier la maintenance, puisque derrière, on aura moins de code, on aura des choses plus évidentes et on pourra s'en sortir beaucoup plus facilement au niveau de la TMA. Mais finalement, tout ne sera pas toujours possible. Il y a des fois, vous allez proposer des choses et il y a d'autres enjeux qui peuvent intervenir, parce que finalement, c'est quand même le client qui connaît le mieux ces enjeux. Nous, on n'a pas toutes les cartes en main pour choisir, peut-être que lui va se tromper, peut-être qu'il va faire des mauvais choix, mais ce qui est important, c'est qu'on lui ait expliqué, qu'on lui ait montré qu'avec notre regard extérieur, on pouvait lui apporter autre chose. Il aura, il aura raison de toute manière, euh, voilà, et puis finalement, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Euh, vous, vous lui proposez quelque chose qui est peut-être parfait, mais... Euh, peut-être que la conduite du changement va être difficile à amener dans son entreprise, il connaît ses utilisateurs, on a des fois des utilisateurs qui ont déjà eu du mal à se mettre à l'informatique, si en plus on veut révolutionner, peut-être pour faire plus simple, mais ça peut être très compliqué à mettre en œuvre chez certains clients, et c'est lui qui va savoir. Donc au final, voilà, on fait la démarche, on l'accompagne, on essaye de simplifier, on essaye de, de bien comprendre ce qu'il veut, d'améliorer les choses, au final c'est quand même lui qui choisit. Alors, bah au final, euh, ne faites pas ce que demande votre client, mais écoutez-le et développez exactement ce dont il a besoin. Voilà. C'est l'idée euh, qui est derrière tout ça. Euh, allez vraiment euh, à l'essentiel, écoutez-le, parce que euh, finalement, euh, votre client, il a ce. Il a besoin d'aller plus loin dans, dans, dans son cahier des charges. Le client, c'est pareil. Enfin, écrire un cahier des charges, ce n'est pas. Euh... Ce n'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde, ce n'est pas forcément simple. Mettre des idées, c'est bien, mais l'accompagner, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'arrive à la fin un peu plus vite que prévu, mais du coup, on va avoir beaucoup de temps pour les questions. Et du coup, bah, j'attends vos questions. Alors, j'ai une question de Lucien qui me demande, existe-t-il une astuce magique pour faire comprendre aux clients et aux commerciales que la compatibilité IOS 6, c'est mal euh, Je ne sais pas si c'est mal, euh, je suis le premier à dire que IOS 6, euh, c'est pas bien. Pour autant, euh, il y a des entreprises euh, qui sont encore bloquées avec IE6. Bon, je pense qu'il y en a quand même de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez encore des nouveaux projets comme ça. S'il y en a encore, c'est un peu étonnant. Mais euh, bon, bien souvent dans les entreprises, euh, il y a dix ans encore, euh, il y avait beaucoup de compatibilité IE6 qui était demandée. Souvent parce qu'on avait un seul navigateur qui n'était pas à jour et que c'était compliqué de mettre tous les de mettre tous les navigateurs de tout le monde à jour. Depuis, souvent, on a accès à plusieurs euh, à plusieurs navigateurs. Euh, maintenant, dans les entreprises, ce qui permet de se dire, OK, on a les anciennes applications qui fonctionnent sur l'ancien navigateur et puis d'autres applications qui fonctionnent sur un navigateur. Euh, Est-ce que c'est mal Oui, forcément, puisqu'il ne se met pas à jour. Et bien souvent, il euh, faut essayer de lui expliquer euh, qu'est-ce qu'il va gagner. Euh, une compatibilité iOS 6, faut pas hésiter à la surchiffrer parce que c'est toujours très compliqué à faire et il euh, et y a toujours des risques que ça casse. faut lui expliquer qu'il n'aura pas telle nouvelle fonctionnalité parce que ce n'est pas présent dans l'iOS 6. Il euh, faut lui expliquer qu'il euh, peut euh, utiliser un autre navigateur et que ça lui coûtera beaucoup moins cher et je pense qu'il oubliera sa compatibilité iOS 6. Je pense qu'il faut, euh, voilà, faut essayer d'aller... Euh, le prendre par les sentiments, par, par le côté financier et puis euh, lui expliquer que euh, ça coûte très cher et que ce sera compliqué à maintenir et qu'au final, euh, avec l'argent qu'il va économiser, il pourra avoir plein d'autres fonctionnalités dans son autre navigateur. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai comme question J'ai une question d'Yannick qui a 5 votes. Comment emmener le client à repenser son process sans le braquer ah ben, là, c'est compliqué, hein, je dirais, ça dépend du client. Il y a des clients avec qui ça passe très bien, il y en a d'autres avec qui c'est plus compliqué. Il euh, faut déjà qu'il accepte de repenser son process euh, après les conclusions vont lui plaire ou pas. Euh, de toute façon, euh, je dirais que l'idéal, c'est d'arriver euh, pas juste en tant que développeur, mais peut-être avec un UX designer qui va être capable de... D'expliquer aux clients que finalement, euh, voilà, c'est pas juste de l'informatique, c'est aussi euh, une interface, c'est aussi quelque chose qui va être utile pour les utilisateurs. Euh, si on arrive à lui faire comprendre qu'il va gagner du temps, que, euh, que ses employés vont pouvoir se concentrer sur leur métier euh, plutôt que de se concentrer sur des tâches euh, bêtes et méchantes euh, et que l'outil informatique finalement ne les aidera pas, il euh, y a déjà quelque chose de gagné. Euh, Effectivement, il y a des clients qui sont complètement réfractaires, ils veulent exactement ce qu'ils enfin, ils qu ont demandé. Oh, bien souvent, quand même, je trouve que quand on propose des choses, on arrive à, on arrive à des résultats, on n'arrive pas toujours à tout faire passer. Il y a des choses qui sont peut-être trop révolutionnaires pour certains clients. Dès qu'on sort un peu des, des startups et tout ça, dès qu'on est sur des entreprises familiales, centenaires, il y a des fois, franchement, ce n'est pas, pas facile. Euh, Essayez de toujours montrer euh, le gain qu'il va y avoir. Le gain, il peut être financier, il peut être en termes de temps, il peut être en termes de. de on va dire de. Je trouve pas le mot. Euh, en termes de, de joie pour l'utilisateur à utiliser son application parce que finalement elle est simple et elle lui, elle lui rend service. Si l'utilisateur lui rend pas service, euh, enfin si, si l'application ne rend pas service à l'utilisateur, effectivement, là, on a un frein et la conduite du changement va être très compliquée. Une entreprise, par contre, qui, qui s'implique là-dedans, il faut aller jusqu'à la conduite du changement derrière pour expliquer aux utilisateurs comment ça va fonctionner et ce qu'on va pouvoir faire. Euh, si les utilisateurs ne sont pas convaincus, même si le manager est convaincu et vous allez de faire ce qu'il fallait, si les utilisateurs ne sont pas convaincus, euh, ça ne marchera jamais. Donc, il faut convaincre aussi les utilisateurs. Euh, donc, j'ai une question est-ce que le développeur doit inclure du temps systématiquement pour faire le chef de projet Moi euh, Ce n'est pas tellement au développeur. Enfin, le développeur, lui, euh, s'il se pose des questions, il doit remonter ça à son product owner, à son client, à son chef de projet. Ce n'est pas tellement euh, forcément à lui de le faire en direct. Le développeur, il n'est pas forcément en direct avec le client. Euh, s'il l'est effectivement ça va être à lui mais voilà pour autant euh, il y a d'autres personnes qui sont censées faire ce travail là pour lui, pour lui simplifier la vie le développeur par contre quand il se pose une question et quand il se dit tiens c'est trop compliqué on pourrait peut-être simplifier le process euh, voilà il doit poser la question à l'équipe et euh, ça doit remonter jusqu'au client et on doit se poser des questions ensemble une question de Damien quel type de document préconis-tu pour améliorer la communication et la collaboration entre les équipes techniques et le client euh, je ne comprends pas bien ta question Damien euh, on, en, enfin, on en arrive à, à l'expression du besoin j'imagine que c'est de ça que tu parles euh, comment formaliser l'expression du besoin euh, moi j'ai tendance à faire des choses minimalistes et à me dire plutôt que de faire une spec de, de 200 pages euh, je préfère finalement euh, me concentrer fonctionnalité par fonctionnalité à ce qui est essentiel et puis, puis, laisser plus de marge aux développeurs parce que les développeurs, ils savent quand même faire les choses. On n'a pas besoin de leur dire tout. Enfin, On a déjà un UX designer qui va travailler en amont, qui va être capable de nous faire une belle interface. Ce n'est pas au client de dire, voilà, mon bouton, il doit être à 2 cm de, de mon formulaire. Ça, c'est le UX designer qui le fait. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser plus de latitude aux développeurs pour... Pour avancer, proposer des choses. C'est l'avantage de l'agilité, c'est que de toute façon on va faire des allers-retours avec le client et que on n'a pas forcément besoin de, de, de passer des, des jours et des jours à faire 200 pages de cahier des charges. Donc finalement, euh, une expression du besoin, de la forme qui paraît la plus adaptée avec le client, c'est pas toujours la même, mais euh, voilà, je trouve que des stories, euh, écrire des stories avec le minimum de, de fonctionnalités à l'intérieur en expliquant juste ce dont on a besoin et et laisser un peu de marge aux développeurs. Qu'est-ce que je ne peux pas trier les questions Alors, euh, comment je peux trier les questions une question. Ah, une question de Fanny. Et la conviction des clients à faire. Ouais. Euh, une question en deux mots. Et la conviction des clients à faire confiance aux propositions de l'équipe de réalisation, ça se passe comment Je ne vois pas. Ça, attendez, est que ça coupe alors, et la conviction des clients à faire confiance aux propositions de l'équipe de réalisation. Ça se passe comment, concrètement Je ne sais pas comment, comment répondre à ça. De toute façon, si vous êtes sur une méthodologie agile, c'est les premiers sprints qui vont permettre de, de gagner cette confiance. Bien souvent... Si vous arrivez euh, de but en blanc comme ça, en disant « il faut faire comme ça, ça », ça va avoir du mal à passer. Si vous proposez des petites modifications et qu'elles passent très bien sur les premiers sprints, euh, le client il va prendre confiance. il va C'est là qu'il va falloir avoir des retours utilisateurs rapides. Mais si rapidement euh, vous enclenchez un process où euh, les, les utilisateurs euh, vont, vont pouvoir tester l'application, vous allez tout de suite voir s'ils si, euh, sont réfractaires au changement ou pas. Euh, si les utilisateurs directement commencent à dire « ah ouais, mais ça c'est vachement bien, ça va nous simplifier la vie bah, », il y a une partie du travail qui est fait et c'est presque gagné, euh, mais il va falloir les accompagner petit à petit. Euh, je disais tout à l'heure que c'était à l'UX Designer de faire ça, euh, parce que souvent ça passe quand même par, un, par une couche de design, par une couche d'ergonomie, de, c'est pas juste le développeur dans son coin qui fait ça. Euh... Si, euh, si cet UX designer, il est capable de faire ce travail-là et d'accompagner les clients et de faire des ateliers avec les utilisateurs euh, pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, parce qu'il y a des fois on croit que ça va fonctionner, ça a fonctionné sur un autre projet et finalement ça va pas fonctionner sur ce projet-là parce qu'on n'a pas la même typologie d'utilisateur, Et ben il va falloir se remettre en question et expliquer aux clients que voilà on a fait une itération que c'est pas forcément la bonne et qu'il faut en trouver une autre et qu'il faut aller plus loin et on va finir par arriver à trouver quelque chose. Par contre, c'est vrai que toutes les équipes n'ont pas de VIX designer, il y a plein de projets où on n'a que des développeurs. Alors là, effectivement, dans ces cas-là, euh, faire des propositions et arriver à… Enfin, J'en reviens, à... en reviens à ce qu'on disait, enfin aux questions précédentes, hein. si vous n'avez pas d'équipe, euh, si c'est au développeur directement de faire ça, souvent il n'a pas le temps parce qu'il est déjà sur sa charge de développement, il est déjà en train de se demander s'il ne va pas enlever les tests parce qu'il pourrait gagner du temps on est mal barré avec ça, mais bon, euh, si c'est à lui en plus de faire toute cette partie UX, de faire toute cette partie gestion de projet, euh, il n'a pas le temps le développeur d'aller voir les équipes euh, sur le terrain et de faire des tests et de voir si finalement l'outil convient mieux comme ça ou pas, souvent, euh, souvent c'est très compliqué, donc, euh, donc oui, il faut déjà avoir une équipe qui est, euh, qui est organisée pour, mais avec un product owner et un UX designer, et ben, je pense qu'on a moyen de faire des choses bien et de, se, de bien se poser les questions. Après, ben, on n'y arrive pas toujours, et je pense que c'est euh, c'est une question de d'ancienneté, on va dire. Euh, ce projet de voiture, c'était il y a dix ans, et il y a dix ans, j'ai pas réussi à convaincre mon client, et résultat, on a fait exactement ce qu'il a voulu, parce que moi, bon, j'ai peut-être gagné sur deux trois détails, hein, mais euh, euh, voilà, j'ai pas pu aller plus loin, j'ai pas pu faire, euh, j'ai pas pu lui expliquer que c'était trop compliqué, que ça allait lui coûter une fortune, et que finalement, son formulaire si ça avait été un produit cartésien, il aurait été développé dans la journée, et il n'y avait même pas d'interface à faire, Enfin, c'était très rapide à faire, et que là, bah, il a eu quatre mois de développement. Euh, la différence de prix est fondam enfin, fondamentale dans un cas comme ça, il ne l'a pas compris, euh, il voulait exactement ça. Bon, bon on ne s'est pas braqué pour autant, hein. on a fini par faire ce qu'il voulait. Euh, Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions euh, Oui Profitez-en si vous avez d'autres questions, il reste encore euh, 7 minutes. Enfin, je suis sûr que vous avez des questions, vous n'osez pas, allez-y. Non, personne d'autre on est passé sur les slides de la FUP. Alors, bah merci à toi, si personne d'autre n'a... Bon, en tout cas...